et bien salut tout le monde bienvenue sur cette nouvelle vidéo de turtle tv donc la dernière de la série euh, de la présentation de la série automatisons et aujourd'hui donc nous allons voir la présentation finale du projet donc comment ça se passe donc là vous êtes en train de voir un petit peu le cap management qui est fait euh, qui est fait en dessous de mon bureau donc tout à droite vous allez observer un espèce de gros bloc de prise et euh, c'est donc ici euh, qu'on a tout ce qui va, va s'occuper de gérer les prises connectées etc donc là on a l'interface et comme vous voyez je l'utilise donc en appuyant j'allume et j'éteins mes prises qui sont commandées par l'Arduino. donc il m'est aussi possible de contrôler le reste de mes pièces avec des petits tags NFC que j'ai acheté sur internet donc par exemple, je peux contrôler l'allumage du setup. Donc je passe mon téléphone sur le badge et il exécute toute une série d'actions permettant de l'allumer. Je peux faire pareil, par exemple, quand je pose mon téléphone sur mon bureau, ça va éteindre les lumières, éteindre le bureau, ou à l'inverse, quand celui-ci est déjà éteint, on allume le bureau et on allume la lampe. Mais il est aussi possible de contrôler le tout avec le Google Assistant présent sur les téléphones. Ok Google, éteindre le setup. Ok Google, éteins la première lumière Ok Google, allume le setup Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like Sur ce, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sous